Je sais pas si tu m'entends, je rappe seul dans une pièce sombre, comme si j'avais cassé mon âme d'enfant, et quand y a personne, je m'en vais loin de la pénombre, rejoindre les étoiles, je te garde, tu hales pour veiller sur toi, je sais pas si tu comprends que la vie, moi je la préfère à deux, si y a danger je tuerai pour toi, moi je m'en fous de savoir si je suis le bien ou le mal, et t'inquiète pas, ça va passer, pas casser, je te souris tant haut, je suis ton point blanc comme t'as été mon étoile. Des rails sur la route que j'ai emprunté. Qu'est-ce qui se passe dans la teuté? Un peu fou, mais surtout fonce des. J'ai foncé dans le mur, comme un mort tombe dans l'oubli. J'ai pas peur de la chute, car je suis constamment dans le vide. Je sur des instruments mélancoliques. Un peu soutis, je suis sur la vague d'une vision un peu bancale. Et ma vibe est triste à cause de ce monde, mais pas grave. Toujours un peu plus rose, ouais, toujours un peu plus beau quand t'es enfumé le crâne.